Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exemple écriture. C'est une application qui est complètement artificielle, mais qui va surtout nous permettre de décortiquer les UI TextView et UI TextField avec en particulier la gestion des claviers. Quand il apparaît, quand il disparaît surtout et comment on interagit entre le système de clavier et l'application que vous développez. Petite démonstration de notre exemple. Donc, vous voyez que j'ai ici deux éléments. Donc, en haut, une UI Text view, et en bas, un UI Text Field. Vous voyez que l'apparence est un petit peu différente, mais qu'a priori, ça se ressent beaucoup. Je les ai donnés de la même taille, mais en fait, je vous rappelle que UI Text Field, c'est censé contenir quelque chose de monoline. Donc, ici, je tape sur la UI Text view. Vous voyez que l'apparence a changé. On verra comment on fait ça un peu plus tard. Et j'ai un clavier qui apparaît. Alors, je peux faire, ben, je peux taper un texte. Et vous voyez que j'ai accès à euh, la suggestion euh, du clavier, donc euh, je peux construire des textes comme je veux, de cette manière-là. Vous voyez aussi que si je tape sur Siri, eh bien, je peux dicter mon texte, vous voyez, ça marche relativement bien. Là, je suis en Wi-Fi, donc pas de problème de connexion et j'ai un texte très très très très long. Euh, bon vous voyez que Siri d'ailleurs de temps en temps déconne. Je peux évidemment faire euh, copier et puis je peux euh, ensuite coller. Donc en fait j'ai à peu près toute euh, la mécanique que je veux. Vous voyez d'ailleurs que là on est sur un texte qui commence à être un petit peu long et évidemment eh bien j'ai le scroll qui est opérationnel. Et puis là ici je peux taper sur envoyer et euh, ben, quelque part ça va faire quelque chose. Si je tape sur le text field ici vous voyez que là eh bien j'ai un autre type de clavier et si je tape un certain nombre de caractères eh bien automatiquement le clavier va disparaître Regardons juste ce que cela donne sur un grand terminal euh, ce qui est intéressant de voir, ben, là la présentation est un petit peu différente, mais c'est la même chose. C'est que ici, eh bien, vous voyez que sur le clavier vous avez des éléments en plus et en particulier cette touche en bas sur laquelle je tape en bas à droite pour faire disparaître le clavier. Je peux faire disparaître également le clavier en en faisant apparaître un autre. Donc euh, ici, euh, c'est intéressant parce que vous voyez que ça c'est mon pavé numérique. Donc, sur iPad, le pavé numérique est un petit peu plus riche et en particulier, j'ai également un retour. Mais vous voyez que ici, le retour, il m'est refusé parce que je n'ai pas tapé mes 10 caractères comme je l'ai fait dans la version sur petit terminal. Regardons donc les sources de cet exemple. Et il s'agit d'un des cas de figure où j'ai tout mis dans le View Controller pour faire plus simple. Donc, vous trouvez ici un UI Image view. Pour faire un fond de label et ici de ui text view dans le view did load rien que du très classique je construis le fond je construis ici les labels que j'installerai plus tard dans ma vue je construis la couleur de fond de, mes, de mon TextView et de mon text field. Vous voyez ici que euh, je choisis un clavier ASCII Capable, tandis que là, je choisis un clavier decimal Pad. Euh, ici, euh, le Return Key, c'est de type Send, le clavier de type Dark, et ici, euh, le Border Style, c'est quelque chose qui est propre au euh, TextField, au UI TextField, et eh bien il est légèrement arrondi. Bon, à part ça les délégués sont à chaque fois self ça veut dire que euh, en fait si vous regardez un petit peu avant eh bien mon vous contrôleur doit répondre aux deux protocoles puis enfin je fais un certain nombre de add subview et je fais appel à une méthode set display avec la bonne taille Ensuite, bon ben ça c'est le View will transition to size qui fait aussi le set display dans le bon sens, bon il n'y a pas de, de lézard là-dessus. Hein. Euh, et puis ici le set display, et eh bien euh, je fais comme d'habitude, je positionne les frames, euh, différenciation aussi le terminal est à l'horizontale ou à la verticale par rapport à l'épaisseur de la barre de statut. Euh, vous notez ici que le fond, je le positionne par rapport au centre pour qu'il soit tout le temps centré, voilà, sinon... Euh, archi classique, pas la peine de s'étendre là-dessus. Alors maintenant c'est intéressant parce que je vais commencer à répondre aux méthodes du UI -text Delegate Donc cette première méthode, eh bien en fait euh, elle est facultative et par défaut elle rend où Là ici euh, je la remplis parce que c'est une manière de vous les euh, lister. Euh, en fait c'est invoqué avant toute tentative d'édition et je peux répondre false pour bloquer une tentative d'édition. C'est à dire que je peux décider qu'à un moment donné euh, parce que le contexte de mon application euh, me le détermine eh bien je n'ai pas le droit de démarrer une édition et idem ici avec la fin d'une édition. Je n'ai pas le droit de terminer cette édition parce que par exemple ce qui a été saisi n'est pas complet pour une raison x ou y. Ça c'est ce qui va se passer lorsque l'édition a commencé. Vous voyez que ici je mets le fond de ma vue dans une couleur qui est en fait un blanc léger. Et ici, je la remets dans sa couleur par défaut. Donc, vous voyez qu'effectivement, j'ai la possibilité de jouer avec l'apparence les... de mon application. Et typiquement, ici, c'est une manière de désigner la UI TextView qui est utilisée. Parce qu'en fait, vous avez deux zones de saisie ici dit change selection, je ne réponds rien, mais en fait vous pouvez récupérer euh, l'information de ce qui est sélectionné et du coup éventuellement faire des choses. Euh, là ici, you view change même topo, à chaque fois qu'il y a des changements, ça peut être appelée et vous pouvez récupérer le texte qui a été euh, saisi et du coup euh, eh bien euh, pouvoir euh, faire euh, des modifications. Si vous voulez faire, je ne sais pas, on pourrait imaginer de la complétion, des choses comme ça. Et puis ici vous avez la méthode qui est appliquée lorsque du texte est euh, tapé et là je vais m'en servir pour décider si on doit terminer ou pas c'est-à-dire que si on tape un return un retour chariot eh bien je dis TextView resign First Responder et je rends false, false veut dire eh bien je ne change pas le texte par rapport à ce qui a été saisi tandis que sinon je rends true et je ne fais rien je laisse le clavier s'afficher donc ça ça va euh, effacer le clavier, euh, ici je laisse le clavier affiché et je demande à ce que euh, la saisie soit effectivement euh, reportée dans le UI TextU. Donc vous voyez que euh, on a pas mal de mécanismes, il y en a encore d'autres, hein, j'ai pris les principaux, mais qui permettent eh d'interagir de, de, de, de manière assez fine avec le UI TextU. Maintenant regardons le protocole UI TextField Delegate, oh surprise ça va quand même pas mal ressembler. Donc là, en particulier, vous trouvez euh, la même méthode, hein, Enfin, le pendant dans le text field de la méthode qu'on vient de voir au-dessus. Et là, eh bien, euh, je décide que si le nombre de caractères qui a été saisi est supérieur ou à 10, par exemple, parce que c'est un numéro de téléphone, eh bien, je fais un resign first responder, donc je fais disparaître le clavier avant de répondre tout. Même topo, le deep editing, là ici je change le style, là ici je euh, flingue le texte. S'il y avait eu un texte avant je le remets à nil, de manière à ce qu'il n'y ait pas la mémoire du dernier texte qui a été écrit. Deep end editing, je remets la couleur comme elle était et je remets la forme de text field comme il était. Ici euh, should begin editing c'est true, should clear si j'efface tout c'est true, should end editing c'est toujours true et euh, text field should return c'est à dire que, que j'autorise de taper euh, le return, alors ça n'a pas beaucoup de sens euh, sur petit terminal parce que c'est un clavier qui n'a pas de return et eh bien euh, je l'autorise aussi c'est à dire que vous pouvez en fait bloquer euh, tant que, par exemple, si j'attends euh, je sais pas, moi, un mot de passe euh, et que vous exigez qu'il y ait un certain nombre de caractères, eh bien vous pouvez essayer de bloquer la sortie tant que le nombre de caractères requis n'a pas été saisi. Voilà, en guise de conclusion, vous allez pouvoir faire des applications avec plus d'interactivité encore que ce que vous aviez avant. Je vous rappelle qu'avant cette semaine, vous ne disposiez que des UI alert Controller en mode alerte. Maintenant, on a le UI search bar, on a le UI text view et on a le UI text field. Voilà, chacune est adaptée plutôt à un usage. On a vu que le search bar, c'est plutôt pour tout ce qui a fonction de recherche, ça vient avec un look et un ensemble de fonctions prédéfinies. Le text view, on a vu que c'est du texte multiligne, scrollable et éditable. Et le UI text field, c'est un texte monoligne, scrollable et éditable. Et d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce que vous embarquez dans un UI alert controller, en particulier quand vous ajoutez une zone de saisie dans un UI alert controller, eh bien, ça n'est pas autre chose qu'un UI text field. Donc, c'est absolument cohérent. Je vous remercie de votre attention. A bientôt